Nous avons vu que NumPy était la librairie de référence en Python pour manipuler des tableaux multidimensionnels. Et c'est quelque chose qui est extrêmement courant d'utiliser, notamment lorsque l'on fait du calcul matriciel. Cependant, en data science, on a très souvent des labels qui sont associés aux données que l'on manipule. Et on aimerait bien être capable de mettre des labels sur les tableaux que l'on manipule. C'est exactement ce que permet de faire Pandas. Donc, regardons un exemple. Ici, j'ai un tableau qui représente par exemple des âges et j'aimerais pouvoir associer chaque entrer dans ce tableau, a un prénom. En pandas, je peux le faire en rajoutant des labels que appelle, qui sont représentés par un objet que l'on appelle un index. Et cet objet à une dimension s'appelle en pandas une série. Maintenant, imaginons que j'ai un tableau à deux dimensions, où la première colonne représente des âges et la deuxième colonne représente des tailles. J'aimerais pouvoir rajouter des labels sur les colonnes, âge et taille, et j'aimerais pouvoir rajouter des labels sur les lignes qui correspondent à des prénoms. De nouveau, c'est ce que permet Pandas avec une structure de données qui s'appelle le DataFrame. Donc en résumé, il y a en Pandas deux grandes structures de données, les séries pour les données à une dimension et les DataFrames pour les données à deux dimensions. Une grande partie de la complexité de Pandas vient de la maîtrise de cette notion d'index. Un index est un objet qui est très puissant et qui a deux caractéristiques majeures. Il permet un accès optimisé aux données dans le tableau. Et il permet également une notion d'alignement automatique lors des opérations. Prenons un exemple, imaginez que vous ayez à additionner deux data frames. L'opération d'addition ne s'appliquera qu'aux éléments qui ont exactement le même label. Dans cette vidéo, nous allons principalement parler de la notion de series et d'index. Ouvrons maintenant un notebook pour jouer avec ces deux notions. Un index est un objet immuable qui est à la frontière du set et de la liste. Un index contient des éléments qui sont hachables, comme un set, et il est sliceable comme une liste. De plus, l'index va définir une relation d'ordre sur les éléments qui sont stockés, et il peut contenir des éléments dupliqués. Un index sur une série va permettre d'offrir à la série une interface qui est à la fois une interface de liste et une interface de dictionnaire. En pratique, on, on crée très rarement nos propres index. En fait, les index vont être créés automatiquement à l'importation de nos données. Et Pandas supporte une grande variété de formats de données, aussi bien en import qu'en export. En Pandas, on peut importer des données sous le format CSV, sous le format JSON, sous le format HTML, Excel, SQL ou Pickle. Ce sujet ne présente pas de difficultés particulières et nous le couvrirons dans les compléments. Regardons maintenant un exemple de série et d'index. Pour cela, je vais commencer par importer pandas. Et la convention, c'est toujours de le renommer pd. Et ensuite, je vais créer une série de la manière suivante. pd.series. Je vais passer à ma série euh, une liste d'éléments. 20, 30, 40, 50. Et je vais lui passer un index. Mon index va être des prénoms. Donc, par exemple, Eve, Bill, Lise et Bob. Donc, que représente cette série Elle représente euh, l'âge de personnes, l'âge de Eve, de Bill, de Lise et de Bob. Alors, explorons cette série. Dans cette série, je peux récupérer les valeurs, values et donc ça va me sortir le tableau NumPy correspondant aux valeurs hébergées par cette série. Je peux accéder à l'index avec l'attribut index, et donc ça va me retourner l'objet index qui est dans cette euh, série, et ensuite je peux accéder aux éléments de cet objet. Alors regardons un exemple, donc je vais écrire s.loc de f. Ça va me permettre d'accéder à la valeur correspondant au label f. Donc, vous remarquez ici que j'ai utilisé l'attribut « lock. C'est très important de toujours utiliser cet attribut. Vous verrez dans certaines documentations ou sur Internet qu'il est possible d'accéder euh, à, à la valeur stockée par f directement de cette manière. On vous déconseille très fortement d'utiliser cette notation qui a de nombreux effets de bord. Dans la suite, je n'utiliserai que la notation « lock. Donc, je peux accéder à f, mais je peux également faire un « slice ». Donc je peux aller par exemple de Eve jusqu'à Lise. Regardons le résultat et j'obtiens les valeurs allant de Eve jusqu'à Lise. Il y a ici une différence notable avec le slice que vous connaissez habituellement. C'est que ici je, vais, je fais un slice de I de point J, mais je vais de I jusqu'à J inclus. Donc je vais de Eve jusqu'à Lise inclus. La borne de droite est effectivement euh, une borne que l'on prend en compte et qui est inclue. Comme on peut faire des slices sur les labels, vous vous demandez sans doute euh, quelle est la relation d'ordre que j'ai sur mes labels. Cette relation d'ordre est déterminée à la création de ma série par l'ordre dans lequel je vais spécifier mes labels lorsque je définis mon index. Donc, regardons un exemple. Je vais reprendre le cas précédent. Donc Je reprends cette série que je recopie en dessous. Mais maintenant, je vais intervertir Bill et Lise. J'exécute cette série, je recrée le même slice que celui du dessus, s.log de evalise et quel est le résultat que j'obtiens Maintenant, je vais bien de evalise mais avec une relation d'ordre qui est définie par l'ordre des éléments à la création de mon index. Cependant, il y a un cas pour lequel le slicing ne marche pas. Le slicing sur les labels ne va pas être défini si vous avez des labels dupliqués et qu'en plus, vous n'avez pas, votre index n'a pas été trié. Donc, dit autrement, si vous n'avez pas de label dupliqué, le slicing fonctionnera toujours, et si votre index a été trié, le slicing fonctionnera toujours. En pratique, on ne contrôle pas les labels, puisque les labels sont donnés par notre jeu de données. Par contre, vous pouvez toujours trier votre index. Par conséquent, on vous recommande de toujours le faire. Lorsque vous triez l'index, vous avez la garantie que le slicing fonctionnera toujours, et en plus, le tri de l'index améliore de manière significative la performance de cet index. Donc regardons un exemple. Pour cela, je vais créer un tableau d'animaux qui va contenir des animaux que possèdent certaines personnes, enfin certains euh, utilisateurs. Donc je vais avoir chien, je vais avoir chat, je vais avoir chat, chien et poisson. Et puis ensuite, je vais avoir un tableau de propriétaires que je vais appeler proprio, et qui va contenir le prénom des propriétaires. Donc je vais avoir Eve qui est un chien, je vais avoir Bob qui est un chat, Eve de nouveau qui est un chat, Bill qui est un chien, Elise qui est un poisson. Donc ici, j'ai mes deux listes. Et maintenant, je vais créer une série à partir de ces deux listes. Donc je vais écrire ça de la manière suivante, S. Égale series, et je vais passer comme valeur les animaux, et comme index, je vais passer ma liste qui est index. Pardon, et comme index, je vais passer ma liste qui est la liste des propriétaires. J'exécute, je regarde ma série, et dans ma série, je vois bien que j'ai comme index des prénoms, et comme valeur les animaux chien, chat, chat, chien, poisson. Alors maintenant, essayons de faire un slicing sur cette série. Je vais faire s.loc de ev de point lise. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer On remarque que je suis dans un cas pour lequel le slicing ne devrait pas fonctionner. J'ai des labels dupliqués et mon index n'a pas été trié. Donc vérifions cela. Ici, je remarque bien que j'ai une exception qui est rare. Et si je regarde tout en bas, quelle est mon exception Cannot get left slice bound for non unique label ev. Donc mon label ev a bien été dupliqué, je ne peux pas faire de slicing dessus. Alors, comment résoudre ce problème C'est très simple. On l'a vu je, il y a juste quelques instants. Il suffit de trier l'index. Donc ici, avant de faire ce slice, je vais faire s égale s.sortindex. Sortindex sort, index. sort index ne fait pas de tri en place. Il retourne euh, un, un, une nouvelle série avec laquelle l'index a été trié. Donc, on doit le réaffecter. Et ensuite, maintenant, je peux bien calculer mon slice, donc j'exécute ça. Et maintenant, je vois que mon slice est bien défini. Et si je regarde ma nouvelle série qui a été triée, avec l'index qui a été trié, je vois bien que maintenant j'ai bien Bill, Bob, Eve, Eve Elise. Pour finir sur cette notion d'indexation, il existe sur les séries un autre attribut qui s'appelle ELOC. Donc ELOC me permet de faire accéder à des attributs, non plus par leur label, mais par leur rang dans l'index. Donc iloc e de 0, ça me permet d'obtenir le premier élément de la série. Et s.iloc e de 4 me permet d'accéder au dernier élément de la série. Il y a ici quelque chose d'important à comprendre. C'est que si jamais je fais un slice sur iloc, e par exemple, slice de 1, 2.3, comme il s'agit d'un slice sur des index, je retrouve le comportement classique des slices. Ce qui veut dire que je vais de i à j-1 par pas de 4. Donc ici, S, ILOC de 1, 2.3, ça va me retourner deux éléments, l'élément 1 et l'élément 2. Donc en résumé, lorsque je fais un slice sur les labels avec LOC, je vais de I à J inclus. Lorsque je fais un slice sur les indices avec ILOC, je vais de I à J-1. Comme les tableaux NumPy, les séries acceptent également la notion d'indexation avancée. Donc regardons un exemple. Je vais prendre ma série S et je vais récupérer tous les éléments pour lesquels la valeur... C'est J'exécute et j'obtiens bien la série pour laquelle la valeur est chien. Je peux évidemment faire de l'indexation euh, euh, plus sophistiquée. Donc je prends s chien ou s égal à poisson. Et donc je vais récupérer la liste, la série euh, qui contient des chiens et des poissons. Et je peux au final faire de l'affectation de la, de sur, ce, euh, sur, euh, sur cet index avancé. Et donc je peux dire ici que tous ceux qui, sont, qui valent chien ou poisson sont maintenant remplacés par autre. Et donc si je regarde maintenant ma série S, je n'ai bien plus que chat et chien et poisson ont été remplacés par autre. Pour finir, j'aimerais parler de la notion d'alignement d'index, qui est une notion extrêmement importante lorsque l'on parle de séries en Python, euh, dans Pandas. Donc, regardons un exemple. Je vais maintenant créer deux séries. S1 qui est égal à séries 2, 1, 2, 1, 2, 3, avec un index qui est égal à une liste qui contient ABC. Et donc, je vais créer une deuxième série S2 qui est égale à... Je vais, prendre... je vais la copier pour gagner un petit peu de temps. Et maintenant, je vais remplacer 5, 6, 7. Et ma série, maintenant, va contenir... Mon index va contenir A, C et D. J'ai donc deux séries S1 et S2. Donc, S1 a pour index ABC et contient la valeur 1, 2, 3. S2 a pour index... ACD, et contient la valeur 5, 6, 7. Regardons maintenant ce qui se passe si je fais une addition, S1 plus S2. Comme je vous l'ai expliqué, Pandas va automatiquement aligner les labels, c'est-à-dire que l'opération ne sera définie que pour les valeurs qui ont le même label à gauche et à droite. Exécutons cela. Et donc, je vois bien que j'ai bien un A dans S1 et dans S2, je fais la somme, ça me donne 6. Je n'ai B que dans S1, et par conséquent, L'addition n'est pas définie et le résultat, c'est NAN, not a number. C est bien défini dans S1 et dans S2, le résultat, c'est 9. Et pour finir, D n'est défini que dans S2 et pas dans S1. Et par conséquent, de nouveau, le résultat, c'est NAN, not a number. Donc lorsqu'il me manque un lab, un, une valeur pour un label donné dans une des deux séries, le résultat de l'opération sera NAN. Vous remarquez également que mes deux séries, ce sont des séries qui sont des IN64 et que le résultat, c'est un float64. Pourquoi eh Parce qu'il y a des opérations qui ne sont pas définies, je dois représenter l'opération non définie par un NAN, et une limitation de NumPy, c'est que le NAN n'existe que pour les floats, donc tout est converti en float64. On peut évidemment contrôler ce comportement avec la méthode add. Donc s1.add s1.add s2 va me donner exactement le même résultat, mais maintenant, je peux passer un argument qui s'appelle « fill_value et qui va consister à dire ben, « s'il me manque un élément à gauche ou à droite, je vais le remplacer par une valeur par défaut. » Et donc ici, la valeur par défaut qu'on va mettre, c'est 50. J'exécute cela et je vois bien que l'élément manquant a été remplacé par 50. Maintenant, j'ai pu donner un sens à mon addition. Vous remarquez cependant que bien que S1, S2 soient des séries d'entiers et que ma fill value soit également un entier, le résultat est un faux 64 il s'agit d'une limitation de la méthode add avec l'attribut fillValue. Dans cette vidéo, nous avons vu la notion d'index et de série. Les index sont des objets très puissants qui donnent aux séries à la fois une interface de liste, on peut faire du slicing, et une interface de dictionnaire, on peut accéder à des éléments d'une série à partir d'un label. Nous avons également vu que Pandas faisait de l'alignement automatique des labels lorsque l'on fait des opérations sur les séries. A bientôt